J'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse, je me retourne. Merci. Et c'est une forme, si vous voulez, quand on abandonne comme ça quelqu'un à la rue, on le condamne à mort. C'est une condamnation à mort à courage. Courage en la rue. courage. Ne nous on désespérons pas. pas. Nous ne nous desterons pas. Visible, moral, le pouvoir politique voilà, n'a pas de projet, que ce soit Poutine, poutilée, que ce soit Macron, que ce soit nous Ils ont, porté, ont comme projet ce qu'ils appellent le réel et le plan comptable. Jeté, le plan comptable, nous vivons plus longtemps, donc il faut ouais, travailler plus parler, longtemps. Si le réel, il euh, y a des opposants euh, d'Israël arabe qui veulent violence, nous détruire. Il faut détruire les locales. opposants arabes qui veulent nous détruire. Le réel, si déjà, en Russie, vouloir, le Donbass, c'était aux Russes depuis augmenté. la Catherine 2, donc, donc il faut, il faut reprendre le Donbass. Donbass. Oui. Mais ce réel ne débouche que sur un réel apparent est qui aussi, ne débouche euh, à, sur rien du tout. C'est un réel qui la preuve de la compétence. Déjà, en Russie, ils n'ont pas mis de l'essence pour faire rouler les chars qui devaient environ l'Ukraine. Déjà, en France, ils ont dit qu'il faudrait faire travailler les gens du RSA. Mais le Conseil Général a dit qu'il voulait bien faire travailler les gens du RSA. Mais ils n'ont pas les moyens techniques pour faire travailler les gens du RSA dans les villes. Et déjà, Netanyahou a dit qu'il fallait réprimer les Arabes et s'en débarrasser. Mais ils ne peuvent rien faire si jamais les Arabes sortent de chez eux avec un auto et que sans aucune organisation. Alors, l'espoir, ce n'est pas la violence. Mais c'est qu'on doit constater que le pouvoir en place n'a plus aucune initiative. Il y a une initiative de rester en place, mais n'a aucun voilà. problème. Et c'est un des vide existentiel, pour eux. C'est un vide qui débouche sur rien, car ils n'ont pas de texte. Et nous, face à ça, je sais ce que nous allons demander. Déjà, déjà, déjà, les gens sortent avec des couteaux tout seuls en Israël, et le pouvoir en place ne peut rien faire. Et je sais que ce n'est pas une solution de sortir avec des couteaux. Ce n'est absolument pas cela qu'il faut prôner. Mais il faut prôner ce virus, le virus Covid, qui justement, sans comité central, sans organisation, a commencé à venir le monde sans, sans directives et, et à prendre des riches et des pauvres et nous sommes les nouveaux nous virus car nous ne sommes nous pas nous coordonnés, nous n'avons pas d'organisation et déjà à la SNCF les gens refusent de travailler, ils vont travailler à l'air mais en fait ils ne travaillent pas, en fait ils ne travaillent pas, ils sabotent d'une manière inconsciente et pareil les forces de l'ordre laissent entendre qu'ils en ont assez de réprimer les manifestants parce que pour eux ça n'a pas de sens et la perte de sens du pouvoir ils ne pourront pas se raccrocher au plan comptable ou au plan, plan financier ce appellent le réel, comme l'a défini Mais le festival du réel, modifié par Jean-Rouge, manipulé par tous ceux qui l'avaient créé autour de Jean-Rouge. Jean ce réel n'existe pas. Ce Mais réel est une vision. Et la réalité, c'est que les gens ne veulent plus travailler. Ils, ils, ils, ils sabotent, ils vont au travail, Mais ils oublient de prendre la mallette qui pourra réparer le feu rouge. Et si le feu rouge n'est pas réparé dans cas heure tout, tout s'emboutit. Et je vois bien que les professeurs désertent de plus en plus. Tout le monde désert. Plus personne ne travaille dans les déserts médicaux. Les médecins ne veulent plus travailler. Les soldats ne veulent plus se battre en Ukraine. Et à Netanyahou, les sorts de sécurité manifestent à Jérusalem, avec les opposants de Netanyahou. Il y a ce chaos gigantesque qui est en train de se mettre en place. Et je sais ce que nous allons faire. Maintenant, nous irons tous les samedis dans les supermarchés et nous ne ferons rien, nous ne demanderons rien, nous ne répondrons pas à nos questions. Nous ne répondrons plus jamais à leurs questions. Et ce que nous voulons, c'est nous ne voulons rien. Et c'est ce rien qui sera perturbant par le pouvoir, car il n'y a pas de réponse sur rien. Et ça sera notre énergie collective qui créera le rien. Et donc, mais... autre chose dans les supermarchés oui, dans la vie, et la consommation s'arrêtera parce que nous sommes qu qu qu oui. là et que nous ne demandons rien, nous tomberons autour des bons points en ne demandant rien et nous ne répondant surtout pas y a aux des, questions qui nous des sont posées. De... Ouais, en tout cas, des dizaines de milliers de personnes qui vont être raflées. On va détruire leur maison, on va détruire leur habitat et on va, et on va les, les, les, les renvoyer à la mer. Voilà ce que nous prépare l'État français aujourd'hui.